Salut les amis Smash et oui, Smash arrive dans une semaine. C'est pour ça que je fais une vidéo pour parler du jeu. Mais donc, quel type de vidéo que tu vas proposer, Hugo Celui qui met que des VOD ou des best-of de réaction MDR Bah, c'est tout simplement un avis des nouveaux personnages. Parce que moi et Smash, c'est une grande relation. D'abord, j'ai connu sur Wii, une histoire très longue, certes, mais j'ai beaucoup aimé. Alors arrêtez de dire que Brawl, c'est du caca. Et ensuite, j'ai connu bien sûr Melee, 3DS, Wii U, et pas le première Génération. Car il n'y avait pas encore les euh, savoir qui était le meilleur personnage. Et car euh, oui, il y a à peu près un truc très connu dans Smash maintenant. Depuis la sortie de Melee, il y a à peu près les tiers. Les tiers, si vous voulez, ça considère quelque sorte dans l'ordre de 1 au nombre final de personnages qu'il y a. C'est-à-dire que là, c'est 70 pour l'instant, pendant qu'on ne connaît pas les TSC, Ils vont considérer quel est le meilleur perso le plus fort du jeu. La probabilité, c'est déjà sur Fox et Falco, parce qu'ils sont super cheatés. Mais bref, du coup, j'ai décidé de tout simplement analyser les personnages qui vont être dans le jeu. Les nouveaux, mon simple avis, etc. Donc, c'est objectif, Vous pouvez partager dans les commentaires vos propres avis. Let's do to smart et on va commencer par les premiers venus qui sont les e Alors les e leur seul problème que je dirais tout simplement c'est au niveau de leur gameplay car dans les vrais jeux Splatoon le but pour recharger son encre on va dire c'est tout simplement plonger du coup ils ont gardé le même gameplay dans ce match j'ai pas vu de gameplay pendant ce temps de Inkling parce que Inkling c'est pas ma licence de ouf que je préfère même si c'est une très bonne licence avec de très bons jeux mais le problème c'est au niveau de savoir si il a le temps ou pas de recharger car en effet on peut avoir deux situations soit il a le temps de recharger en plongeant dedans et tandis que l'adversaire va l'attaquer il pourra pas réussir à l'attaquer ou sinon inversement c'est à dire que l'adversaire réussit à alors qu'ils voulaient plonger et du coup ça peut soit rendre casse pied pour l'un ou pour l'autre mais bon à part ça des attaques bien classiques du jeu splatoon comme le rouleau ou d'autres arts qui vient du jeu avec aussi leur ultimate où c'est du, euh, du pro à quoi et ensuite euh, c'était bien sûr la licence qu'il fallait mettre dans smash car bon euh, ça a bien super bien marché sur euh... <rire> Et bien sûr sur Switch. Et bon après je suis quand même content que les Hikings soient dans ce match car c'était la nouvelle franchise de Nintendo donc ils méritaient facilement leur place quoi. Comparé à Suns et Shrek. Et maintenant le tête... Ridley. Alors pour vous dire, je suis content, était mécontent au début, comme dans la vidéo de l'E3, c'est-à-dire que j'étais mécontent car bon, Ridley était trop grand, mais après je me suis dit, c'est vrai que ce gars est répugnant. Après, la licence de Metroid est très populaire, même si je, suis, je connais pas vraiment le jeu, leur histoire, etc., il y a quand même un univers super intéressant, très simple, etc., que j'ai envie d'y jouer. Et mettre Ridley dedans, bah ça va un peu montrer la licence de Metroid quand même. Car bon, euh, un fait mettre détruit, un jeu joueur à 4 avec les Power Rangers. donc bon voilà. Hein. Mais bon, sinon au niveau Ritley, très franchement, ses attaques sont très classiques. Ravager le sol avec l'adversaire, ensuite des attaques euh, qui pourraient venir du Brawl, mais bon, je suis pas très sûr. Mais bon, on a c'est presque lié, ou même ça doit être des attaques de base du jeu de base. Et enfin son ultimate qui est très mortel. Mais bon, Ritley, ça fait du bien. Évidemment, si certains ne connaissent pas Simon ou de Castlevania, je vous raconte l'histoire. Simon vient de l'univers Castlevania, sorti sur le S, avec un univers où il faut attaquer, très en personne. Le petit côté histoire s'est fait, et refaire vivre Simon dans Smash, franchement, j'étais surpris. Au début, je me suis dit, ah, mais attends, Simon, il vient pas de ce jeu-là. Et en vrai, pour vous dire, la licence Castlevania, et j'en ai jamais re reparlé. Les jeux Castlevania, il n'y en a plus jamais eu. Enfin, ce que j'ai dû entendre, à part juste des remastered, mais il n'y avait jamais eu des nouveaux jeux Castlevania. Car bon, les derniers jeux que j'ai dû voir, c'est tout simplement... Euh que le héros est héros. Et très franchement, le personnage Simon dans Castlevania, il a de très bonnes attaques. Par exemple, qui font des références sur les tout premiers jeux, comme enfin, par exemple euh, son fouet, sa massue, ou ses croix. Bah, très franchement, euh, ce personnage-là, j'ai envie de quoi j'ai envie de retourner un peu sur le côté euh, Castlevania, en train de détruire des vampires, etc. Même si par exemple sur Smash, euh, bah, je sais pas s'il si, euh, fait ça dans le jeu, mais je pense qu'il fait référence à Dracula aussi, ça. Le roi de Routou, putain! Ce personnage est super cool, méga mortel. C'est le premier boss d'un jeu que j'ai dû farmer vraiment beaucoup. Et en plus, c'est le seul boss qui te dit, voici les crédits du jeu. Et donc, je décode, je suis encore en vie. Et en plus, la musique est super mortelle, putain, je suis un choqué fameux, j'ai envie de master. Excusez-moi, ça... C'est la nostalgie. Kikai Roll, qui vient de la licence de Donkey Kong, est tout simplement le tout premier boss de la licence Donkey Kong. Et très franchement, mettre Kikai Roll dans Smash, c'était une bonne idée, c'était soit Tixi ou soit Kick Roll, et surtout qu'il a de bonnes attaques comme tous les autres personnages, c'est-à-dire reliées à son propre personnage, comme par exemple le jeté de la couronne qui fait penser à sa première apparition, le chapeau pirate qui vient de Donkey Kong Country 2, les camp box et le ultimate vient du 64. Et d'autres attaques que j'ai pas encore L Attaque l'attaque Smash Kikai c'est bien sûr de4 mais c'est surtout que pour l'avoir, c'est tout simplement faisant un plongeon. Je ne sais pas si par exemple il peut prendre un ou deux ou trois personnages à la fois. Mais bon, très content aussi de ce personnage qui est le même sort que Ripley. Maintenant on nous allons parler de Marie, ou Isabelle en anglais, ou le maire, pour ceux qui n'ont pas compris que Mary c'est en quelque sorte un jeu de mots pour dire mère. Quoi du jeu Animal Crossing sur 3DS et très franchement c'est à peu près aussi le personnage où il s'est fait un peu plus engueuler comparément aux autres car en vrai tout le monde a gueulé déjà en disant c'est un personnage jouable ou c'est un écho. et en vrai au résultat c'est tout simplement un personnage jouable qui était considéré comme un chiffre qui était tout simplement en 68 alors certes le seul souci c'est que pas mal de gens ont gueulé que ça aurait pu être plutôt un écho, mais je peux comprendre pour Nintendo parce que bon Marie est un chien Villageois est un humain. Enfin et puis merde, j'arrive quoi jamais à comprendre de pourquoi il s'est pas un écho, etc. quoi. Mais bref, sinon les attaques de Marie sont similaire avec villageois c'est pour ça qu'il y a tout le monde qui dessus mais aussi c'est qu'il y a différentes attaques comparément villageois notamment l'attaque festival on va dire mais aussi le jet d'eau et enfin pas mal d'autres attaques comme ça et ensuite son smash ultimate qui est tout simplement comme villageois sauf que c'est la mairie voilà alors oui et ensuite j'imagine au loin du genre euh, mais top nook il aurait pu être en smash aussi alors sauf que euh, sauf que c'est top nook qui construit la mairie et la maison du villageois enfin bref hein. Et enfin, le personnage qui a été plus critiqué que Marie, même avec le 70, et qui a été sauvagement surpris avec les nombres de dislikes et likes, je veux bien sûr parler de celle de l'éjaculation. <rire> <rire> oh putain! Ah ça, ça fera toujours varier ce sordon en coréen. L Inferno est à peu près un Pokémon assez spécial, car c'est un Pokémon de feu dans un premier temps, du coup ça pourra faire un duel incroyable entre euh, la grenouille et le chat, mais aussi qu'il a des capacités un peu spéciales comparément au ninja, c'est-à-dire faire du catch Mais après c'est normal, car de base, dans le Pokémon Soleil 1, c'est bien sûr des attaques de catcheur, donc c'est normal quoi. Et très franchement, Super chat il m'intéresse parce que bon, il y a du catch Ces attaques qui présentent euh, une relation avec Catch. Et alors, vous allez me dire, pourquoi il y a tant de personnages qui n'aiment pas ce personnage-là Car tout simplement, l'oiseau de Soleil et Lune... Ils auraient préféré celui-là. Il faut se rappeler, comme il y a aussi la sirène, donc euh, s'il vous plaît, un peu de de S avec la sirène, merde. Mais aussi, il y a une simple raison, car dans Pokémon Tournament 2, l'oiseau, il apparaît dedans. Et du coup, mettre Fennin Inferno dans le jeu, bah, ça me l'air bien, c'est du combat, donc euh, du coup, ça peut être très euh, rigolo, et en plus de ça, ça fait du catch. Même si je peux comprendre que certains euh, soient tristes euh, de l'oiseau euh, rompant des bois, mais voilà quoi. Le dernier espoir qui restait pour faire le chiffre tout rond, qui est tout simplement le 70, Lord Pirada. Alors, je peux comprendre que pas mal sont tristes comparément à que Waluigi et Geno soient dans Smash. Mais il faut se rappeler que dans Mayo Party, il y a Kumba qui est jouable et qui n'a pas de bras, ni de mains. Et qui arrive à faire des activités où il faut... Mains. Mais après, la plante piranha, elle a de bonnes idées quand même. C'est des attaques qui viennent bien sûr de la licence Mario et ensuite son Smash Attack, très franchement, c'est lié à Brawl, c'est-à-dire avec le premier boss où il faut libérer soit Peach ou Zelda. Et j'avais rien d'autre à dire sur ce personnage DLC. Du coup, résumé tout ça selon moi, c'est des très bons personnages qui sont présentés. L'un où une franchise devient populaire. L'autre qui est tout simplement un gars qui a été détruit et que ça fait plaisir de faire grandir plus la licence du jeu. Troisièmement, un jeu où tout le monde a carrément oublié et qui va du coup peut-être revivre. Quatre, un personnage en supplémentaire d'une licence qui est très impatient pour leur nouveau jeu qui va bientôt arriver. Un catcheur, chat, juste un ennemi de base d'un jeu. C'est vrai que la plante piranha, c'est pas le personnage le plus. Ouf qui va être aimé, je pense, hein. Mais bref, sinon, je commence Alors, lancer mes petites paris. Du genre, c'est parti pour les prochains TS qui vont arriver. Genre, je lance Geno, je lance Panjokazooie, je lance Chanté. Oui, je veux toujours Chanté, parce que c'est toujours ma meuf préférée. Et Voldidi Bandana, bah, ce sera un personnage euh, trophée d'aide. Je vois que ça, hein. après, euh, si c'est possible qu'il soit un personnage jouable... Euh... Voilà quoi, tant mieux pour lui. C'était ma vidéo des avis des personnages qui vont arriver dans Smash et que je suis très impatient de les utiliser. Du coup, n'hésitez pas aussi à partager dans vos commentaires quel personnage vous attendez le plus à y jouer avec les personnages qui sont déjà présentés, et aussi à savoir quels autres personnages seront en DLC. Allez sur ce, passez une bonne soirée et bon Smash la semaine prochaine.